Je la baisse, je le baisse. Il peut faire sinon je les baisse. Eh. Elle rien faire sinon je les tèche. Eh. Il rien faire d'eau qui se taise. Eh. Alléluia, Alléruia. Eh. Tous mes nègres sont des brouillards. Tous tes nègres sont des trouillards. J'y vois plus clair quand tout est noir. Y'a tous, tu vois, c'est les membres Bon Aujourd'hui, nouveau concept. On va demander aux gens d'aller rapper dans la rue sur des instrus. Et là, je suis avec French Rap Queen. En gros, allez sur Instagram. Elle fait des bons trucs, tu vois, des bons sons, des bons freestyles. Allez, la checker. Si, si, on est hal, vous allez entendre mon freestyle de toute façon. Voilà. Du coup, bah, c'est parti, on a des bonnes réactions, hein. on a des bons trucs. Hein. Franchement, ouais, il y a des hauts et des bas, en tout cas, on a découvert des, des pépites. Donc, voilà. tout ça, il y a des pépites. Du coup, c'est parti. Yo. Yeah. Nouveau micro. Châtelet. French rap queen, ça fait. Yo. Yeah. Yeah. Yeah. yeah. yeah. yeah. La vie est du chien. La vie est une chaîne, j'attraite telle qu'elle La vie est une chaîne, la vie est une chaîne, j'attraite telle qu'elle La vie est une chaîne, j'attraite telle qu'elle Des choses à prouver pour sa qu'elle. Qu Je ne crois pas qu'elle regrette elle C'est pour ça que j'ai la haine frère T'essayes de t'en sortir mais sans succès Tu dis pour l'avoir il faut succès La vie c'est dur pour des francs, tu te saignes Qu'est-ce que tu fais pas pour le devant de la scène Négro c'est sûr Rejoins-moi au coin de la hure hey. Emprisonné entre quatre murs C'est mon Bédo qui soit toutes mes blessures J'enchaîne les conquêtes et les trophées La victoire pour moi, a dit prophète Monnaie, drogue, sexe, robe Peu importe, il faut que je prospère Ouais, ouais, on est dans la place On se mélange pas, on fait bande à part Vouloir tout oublier le temps d'un soir Faire les bails avant d'être dans son linceul. Pour la famille, ce qu'on pourrait pas faire Au-dessus des nuages, garde les pieds sur terre C'est pas ton âne ils vont te faire la fête Pour avoir la paix, on leur fera la guerre aïe, aïe, aïe, aïe. Là, du coup, demande l'avis de la juge. Grosse dinguerie, franchement, tu m'as super surpris. Le flow, le texte, tout était là. Franchement, si, si, pour ça, toi, t'es trop fort. C'est validé. Merci, Validé. Tu connais. Instagram, noob.odj. Et voilà, tu connais. Ajoutez le Je commence. Vas-y. Je sais pas, ça va pas avec, mais vas-y, je vais essayer quand même de pour la famille. Vas-y, 7 heure de match, je suis défoncé de la veille. Ma gueule aïe, je suis loin de mes parents. Celle dans le bateau, je me suis battu pour des euros. Dans le froid, le main gelé, Sur la pelouse, failli de craquer. L Soirée de 31, c'était le début d'un nouveau nez. Moi, j'ai quitté mon village à la recherche de la maille. Maillé, maillé, les petits de nos jours, ils veulent mouiller le maillot. Mélange dans le cristalline et ma cloque qui pile, l'épice Je suis celle dès le départ. J'ai pas trop d'attache et la vie si jamais comme on veut. Tout petit, je rêvais d'être un pilote. Je l'ai fini dans le hall. Avec des loup garous La guerre sont les armes Et des larmes qui sont coulées Pour des histoires qui a mal tourné Tourner, tourner, toute la nuit je fais qu'il tourner Cette vie là c'est pas ce que je veux Je vis dans des cauchemars Très loin de mes rêves Il faut que j'encaisse Il me faut de l'espèce et des tasses pour la nuit Et la famille c'est pour la vie Vivre comme un bonhomme Dans un monde dirigé par des pokies, ouais. Vivre comme un bonhomme Dans un monde dirigé par des pokis On est des pickpockets Videz-moi les poches, j'ai une vie à baiser. Ma haine est définie dans des paroles qui me fait penser à mon passé. Tout ce temps que j'ai perdu dans la hurle, rien n'est sûr. Mille m'ont dit il fallait tenter, ça ta place. Et parmi eux, n'oublie pas d'où tu viens, t'as grandi parmi les Tu T'auras ta place dans la jungle, en cas de galère, on sera derrière. Des galères, j'en ai connu. Je mets des places dans les brouillards. Vite tes poches, fils de ta j'ai trop de la date, j'avais pas le choix. Je marchais solo dans le rue de Paname, suis trop rabat. J'appelle le coach, je lui propose un plan dessous. Salut la rue, comment tu vas J'ai toujours pas changé de ce temps, ce temps de faire de salaire je conduirai pas le qui est dans mes rêves. Réveille-toi, c'est l'heure d'encaisser c'est quel départ d'un nouveau né. OK OK OK OK OK ça en va ou ça en va pas Ça va, ça va, ça va. Du coup, demander l'avis d'abord de la juge. Ouais. Alors, donne ton avis. J'ai trouvé que tu as rappelé un peu à l'ancienne. Ouais, Donc, voilà, par rapport au feu, il aurait fallu s'adapter, mais sinon, les lyrics, je trouve à la fin, tu as, as, as donné ton énergie. C'était ouais, voilà. plus lourd à la fin, franchement. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y, pourquoi pas du Je cas, trouve ça. ça pas mal. Elle valide, ça va, elle valide. Elle valide, valide c'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est comment je mets mon linceur Vas-y, dis-le. Vas-y, je dis l o u p p p #juba93. Voilà, voilà. Ajoutez-le. Voilà. En et merci à lui encore. Merci beaucoup frérot. Ouais. Ouais. Du coup je vais mettre euh, un petit instru ouais. et j'aimerais que tu fasses un petit freestyle, euh, dis tout ce que tu veux. Ouais. Bah, tu t'amuses quoi. Ouais. Mais pas de mots, euh, tu vois pas des trucs de goûter ouais. la chatte. Ouais. Euh, ça, ouais. <rire> okay. Du coup, nous deux on est les juges. Après okay. on, va, on, on va juger. Ok, c'est okay. the, the, the Voice quoi. <rire> the voice. Merci the voice. on rap. Voice merci Mark. on rap. Mark. Ok ok. C'est parti. J'entends pas trop que je veux eh eh eh eh rien à cirer rien à cirer. toi même tu sais je fais du son Rien à cirer, rien à cirer, impro ou bien composition, composition, je passe en pole position, pas d'opposition, J'ai fait une négociation, toi-même tu sais, Et ouais chez moi y a toujours de l'action, tu veux faire tu... Ah, Je vais bugger, mais t'inquiète pas le temps de respirer, histoire de retrouver la putain d'inspiration, toi-même tu sais j'ai envie de m'enivrer, envie de m'amuser, envie de déchirer, envie d'y aller, envie ouais d'avancer avec la force du tout puissant, Ah mais tu sais, je viens de me laisser, c'est dur par le putain de malin, laisse-moi te le dire, je suis dans le ravin je veux mon butin, des belles loups boutins, toi-même tu sais, je ne check pas les catins, et ouais tu sais très non non non non je ne suis pas dans ça j'aime pas la violence je suis la cadence j'aime trop cette ambiance R.O.C.K.A. Riki dans le game posé acheté avec les gars ça fait Yo Yo Yo Yo Yo Je je kill, kill, kill, je sais que tu penses que j'ai le démon J'exprime ma haine par des mots Dans ce game voici ma démo Je suis le négro yonki dans le tempo Je traîne dans les halls, je parle en gestes Je sais pas cadeau mais je kick les fesses Des michetophiles, menteuses films qui rêve que de frimer dans des belles caisses Je passe sur l'oblique à Audacity, de la city Au micro du poteau, du micro du poteau À celui du studio, de celui du studio, à celui de la radio Bref, bah plutôt je joue les mecs de test On veut se sortir de la hesse. La vie est une épreuve qu'on affronte tous les jours Pour taper les premiers, il faut que je me presse Mademoiselle, tu michtonnes les émels Renoie dure et fière, c'est bien ça qu'elle aime, elle Mademoiselle, tu michtonnes les mais Renoie dure et fière, c'est bien ça qu'elles aiment. elle, aime elle. Milliers de gens qui dans la thèse, eh, millions de est dans la caisse. Eh, J'ai vu ses seins et ses fesses, eh, je préfère la payer en espèces. Eh, je la baisse, je le baisse. Ils peuvent rien faire sinon je les baisse. Eh, Elle peuvent rien faire sinon je les tèche. Eh, ils peuvent rien faire donc qui se taise. Alléluia, alléluia. Eh, tous mes négros sont des brouillards. Eh, tous tes négros sont des trouillards. J'y vois plus clair quand tout est noir. Ouf, le savais-tu, je ne suis pas terrien. Donc ma pune sera pas terrienne. Bien, bien sûr, je suis parisien. Donc les camps seront parisiennes. Gang, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Attention. Yo, French rap queen. Hey, hey, yo, yo. Petit déjanglais, mon champagne est J'attire les problèmes, ma vie n'est pas bohème. Eh? Mélancolique, j'ai une âme de poète. Dieu m'a béni, je dois faire des prouesses. La vie que je mène n'est pas si facile. J'ai caché ma tristesse derrière mes fossiles. Après ce que j'ai traversé, je suis en ruine. Relever plus fort, prête à tout pour win. Derrière ma tête, dans je contouring, je suis SAVAGE elle et jalousie, m'ont fait changer de rivets Je préfère être me quatre 4 encore des remplir des chèques Ne pas me faire remplir la chèque. Je préfère être me quatre 4 encore des remplir des chèques Ne pas me faire remplir la chèque. Celui qui a dit que l'argent résout pas les problèmes N'avoir assez d'argent pour résoudre tous ces problèmes J'ai pas mon bonheur au prix des loups boutins Je suis Naruto je te mets 9 que dans le bachant Et tu elle m'a pas mais ça en va On sait qui est la queen qui est la putain Bitch Ah. Yes! Peu de vrai, car beaucoup de fonds. Seras-tu là quand je toucherai le fond La rue, la vraie, la mise dans le fion. Il t'appelle le frère, je vais t'apprendre une leçon. Avec le temps, tu te feras tes amis. Qui finiront par devenir tes ennemis. Ils te diront qu'ils t'assumeront dedans. Une fois dedans, il n'y a que ta famille. Hein, J'ai changé de proche latine la tine. Je suis et comme à -il. Tu le sais bien, je suis ouais. et tu as rappé dessus. Okay. Okay. Hein, Remka. 2, 3, c'est, hein Hein Rob's on the track. Depuis tout petit, on compte en les pavés On rêve tous de faire Effet hiver, on a brassé T'inquiète mon rosa, viens de jouer pas deux le de gavin, je viens tout niquer J'espère que vous êtes préparés Car à la concul, je vais la fumer Ouais, car à la concul, je vais la fumer Les vieux potos, mon dit crois en toi Face à toi, ils ne font pas le poids On veut le salaire à Courtois Éviter la vie de sauçage de vélo karma Si tu touches à la mif ou moi, on ne voit pas la gif Dans le RAP, je veux faire la gif Gratter un peu de bif Et mettre bien la mif C'est plus qu'un objectif C'est plus qu'un objectif, hein C'est plus qu'un objectif Poussez pas, je me dois de tout donner Pour l'instant, je suis qu'à 10%, mais je suis en train de les faire douter en train de les faire douter Restez branchés, vous verrez le succès Peux sont ceux qui vont y goûter Je prends mon temps pour que ce soit carré Ouais, je prends mon temps pour que ce soit carré Banks Remka deux, trois, sept. C'est nous ça! Du coup, dis-nous ton Instagram pour que les gens s'abonnent un petit peu! Moi c'est Insta, c'est ZACZAC-du-BA237! Bicoladia, TAN236! 2N236! En tout cas, ajoutez-le, en tout cas c'est lourd! Alors du coup, la juge! T'as des ça, t'es propre, t'as ambiancé tout le monde et. Vas-y, continue à fond! C'est vraiment lourd mon gars! C'est lourd! Si mon gars, c'est vraiment lourd! Ça se passe ici! L'instru, c'est parti! Hey. Je crois que la vie n'est pas si belle, hey. Je crois que la vie n'est pas si belle. Bitch! r o c k illégal. Hmm. Je crois que la ville n'est pas si belle, j'm'en m'en fume un gros terre, les voisins se quand augmente les décibels, ici passer la merde, bitch, Hey, je mérite mieux ça, je le sais, magique est la recette. On dit, on se tue pour avoir un peu de bif, on dit, je veux mieux qu'un vieux taf merdique, conduit sous te chimènes, gnolite, met des fleugies mais qu'il est que, fils, cette fois, ne feront pas de conflit, je reviens d'un boycott, normal, je vais leur ressortir cas, bitch, <rire> non, toi, t'es pas ma pote, Hey, tu aurais dû te mettre à la porte. Hey, je suis une reine, t'es une c'est la nature qui a choisi. Je suis le ying et le yang, tu parles bien plus que t'agis. Paris est magique, je les matrix, c'est facile. Queen bat dans un calice, Queen est pleine de malice. Avant j'écoutais Oxmo, tu parles de ma manière d'écrire. Vas-y, poste tes dorsaux, de toute façon y a que ça dans mon livre. Je suis une jeune plante fanée qui pousse plus vite. C'est Aspy, repère tous ces gars panais qui mettront pas là. R.O.C.K. et la Queen Laisse de trèfle et de bite, laisse-moi vivre, mon dieu. R.O.C.K. et la Queen j'ai des trèfles et des briques, laisse-moi vivre mon. Man. dream. Hey Si si Propre oh, oh, oh, oh. Ton avis alors Moi oh, c'est lourd, hein J'ai kiffé là J'ai kiffé, la on a bougé J'ai kiffé vie. Vous avez kiffé ou pas Ouais, calmez, calmez. Ouais. Voilà, pour une rafle, c'est gang, hein, voilà. C'est bien aussi, c'est bien. Ah merci. Vous avez kiffé ou pas Vous avez kiffé ouais, Carré. Ah, carré Carré, Carré, carré. carré. carré. J'ai pas vu la vie C'est validé, c'est validé. Tout le monde a validé. Tout le monde a validé. Allez, parlez La vie c'est Ouais L'amour, l'amitié, c'est la vie Mais, comprendre la femme, ou pas <rire> Ensuite, continue, continue ensuite, allez J'ai rien d'autre à dire oh c'est tout C'est tout En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo Mettez en commentaire du coup les rappeurs, ceux qui veulent rapper Envoyez-moi un message, mettez en commentaire Je veux rapper, Niyama rapper Vous dites ça en commentaire Et bien sûr, allez suivre French rap queen, gang gang gang, c'était lourd, en tout cas j'ai kiffé le concept, ouais. merci bro. Y'a pas de problème, y'a pas de problème. Ok les gens, mettez en commentaire hein, si vous voulez rappez rap vous mettez, et je vous prends.